Moi ce qui me j énormément dans le film euh, je, très bien pour euh, la responsabilité de la Commission de la troïka dont on a souvent parlé dans le film. Quoi. Mais il faut je crois que à aucun moment, enfin très peu, on a abordé s'il si y a des pouvoirs de la Commission, ils sont ceux qui ont été, qui ont été donnés par le Conseil européen des chefs d'État. Donc ça déresponsabilise les choix politiques au niveau de l'Union. Et si on a euh, l'acte unique européen, l'acte unique européen de 1986 qui a donné ses pouvoirs de la Commission, notamment avec l'impulsion de Jacques Delors et de son directeur de cabinet Pascal Dami, à l'époque, bon, ça c'est une responsabilité politique et donnée ensuite à la Commission qui a eu un mandat et qu'elle applique. D'ailleurs, les commissaires sont choisis par les, les 27, euh, les 28 états membres, voilà. Donc, ça, ça, ça me gêne énormément dans ce film. Euh, et c'est pareil, la, la c'est la, la Cour de justice des communautés européennes, la CJCE, qui a énormément de pouvoirs juridiques et qui fait appliquer un certain nombre de, de, de droits dans un domaine de justice européenne. Ça aussi, c'est comme un effet de cliquet, si vous voulez. Ça a été des pouvoirs qui ont été donnés par pour la jurisprudence, pour cette Cour de justice, qui ensuite fait appliquer hein, des décisions qui sont d'ordre politique. Parce que là, tout se passe comme si en Europe, on ne fait plus de politique. puisque il y a le seul, seul choix néolibéral, c'est... Euh, ouais. euh, et ça, c'est déresponsabilisant, en fin, de fin de ouais. Je suis entièrement d'accord avec vous. La Commission, la Commission européenne, euh, c'est le bras armé du, du, du Conseil européen euh, donc, euh, les problèmes qu'ont eu la Grèce, euh, qu'ont eu euh, l'Irlande euh, et le Portugal, c'est parce que, parce que la, euh, la plupart des États membres euh, de, euh, de l'Union européenne le voulaient. Hein les Français et les Allemands, ils voulaient que, ils voulaient que les... Euh, que les les Grecs sont que les Grecs sont écrasés et qu'ils et, et qu vendent leur service d'eau euh, et le reste, quoi. Hein donc, euh, donc, effectivement, euh, effectivement. Alors, après, sur le cours de justice européenne, il y a, il y a, beaucoup, il y a beaucoup, de choses à dire parce qu'elle euh, elle subit, elle subit des pressions qui, qui fait que euh, de temps en temps, temps, temps, les, les, les, les, les, les décisions qu'elle qu prend sont parfois un peu étranges, quoi. C'est pas si simple que ça. C'est pareil en France avec le Conseil d'État Le Conseil d'État il met des directives qui sont très concurrentielles et peu adaptées. Il y a toujours une part de subjectivité dans un texte. Enfin, moi je suis un grand lecteur des directives sur l'eau. Je les lis en plusieurs langues parce que c'est intéressant de dire en plusieurs langues parce que. Euh, des fois euh, c'est traduit euh, avec une certaine langue et c'est intéressant de voir un euh, euh, différent, notamment en anglais qui est euh, la, la, la langue là, euh, qui, est, qui, est, qui est utilisée en premier. Quoi. Euh, je peux vous assurer qu'il y, y, y, y a des tas de trucs qui sont hyper ambigus. Euh, par exemple, par exemple sur l'eau, euh, on a une grande bataille au vous pour l'eau, euh, pour savoir si la directive cadre sur l'eau euh, dit que l'eau est un bien commun ou pas. Alors, le terme de bien commun, il existe nulle part dans la législation européenne. La Directive 4 sur l'eau dit dans son, dans son, son introduction euh, que l'eau euh, est, est, est, est, est un patrimoine euh, qu'il faut euh, sauvegarder, so, euh, qu etc. Quelque chose comme ça, quoi. Euh, la, la, la transposition la de la juridication de l'eau, qu'on appelle la LEMA en France, dit textuellement l'eau fait partie du patrimoine, euh, euh, du, euh, du, du patrimoine de la nation. Ça veut dire qu'en fait, l'eau, c'est une, une, pro, une propriété de, de l'État-nation, mais pas du tout que c'est un bien commun. Pas du tout que c'est un bien commun. Et ça, le ça bien public et bien commun, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Un bien, un, bien, un, bien, un bien public, il, il, il peut être marchandisé. Et, et effectivement, l'eau est marchandisée. Vous payez, vous, vous, vous, vous, vous, vous payez euh, la quantité d'eau que vous consommez. Alors que normalement, vous devriez payer pour le service, pas pour l'eau.